Bienvenue tout le monde euh, dans ce live, euh, dans cette présentation selon euh, la plateforme sur laquelle vous la regardez. Euh, J'espère que votre semaine s'est bien passée. Aujourd'hui, nous allons parler de site web et de tunnels de vente. Donc, comme euh, dans, les, dans nos présentations précédentes, on avait parlé de site web, on avait parlé de tunnels de vente également de manière séparée. On avait expliqué euh, bon, voilà, ce qu'il faut pour des questions à se poser pour un site web. Et puis, c'est quoi un tunnel de vente On l'avait expliqué ce qu'il faut pour créer un tunnel de vente. On l'avait aussi expliqué. Maintenant, il y a quand même une question qui se pose parce que souvent les gens sont, sont confus là-dessus. Ils se disent, bah, au final, qu'est-ce qu'il me faut C'est un site web ou un tunnel de vente Parce que d'un côté, il y en a plein qui vont parler de tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente. Et, euh, et d'autres, euh, ils vont jouer que par, par les sites web. Donc, la question que je vous pose aujourd'hui, que je nous pose, euh, euh, qu'est-ce qu'il faut pour votre business Est-ce un site web ou un tunnel de vente C'est à cette question que nous allons essayer de, de répondre. Mon nom est Eli, je suis gérant d'une agence web. On fait tout ce qui est création de sites web, tunnel de vente, marketing digital. On crée des campagnes, on gère des campagnes euh, sur Internet pour... Pour nos clients et euh, donc ceux qui veulent vendre en ligne ou ceux qui veulent trouver euh, de nouveaux prospects, etc. Donc, euh, on fait du lead generation ou génération de leads euh, en français, en bon français, on trouve des prospects en ligne pour nos clients. Euh, ça, c'est notre activité. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous euh, en tout cas, j'aimerais euh, partager avec vous. Euh, euh, les classissements que nous avons sur ce sujet, donc site web ou tunnel de vente, donc vous apportez des éléments hein, pour pouvoir répondre à cette question. Si vous êtes en une, une phase où vous posez des questions, euh, si, vous, si vous allez créer plutôt un, un site web ou un tunnel de vente, peut-être que cette présentation va vous aider. Donc euh, la première chose que j'aimerais qu'on fasse, c'est une présentation entre euh, une, une comparaison euh, entre euh, les avantages d'un site web et les avantages d'un tunnel de vente. Okay, les avantages, la liste n'est pas exhaustive. Uh, J'ai pris les, on va dire les gros points, les, les, les gros points. Pour un site web, uh, avantage. Premier avantage que j'énumère pour un site web, c'est que vous avez la possibilité uh, de faire une présentation détaillée de toutes, de tous les aspects de votre, uh, uh, de votre activité professionnelle. Supposons par exemple que vous êtes euh, vous êtes un artisan, on va, on va dire vous êtes un boulanger. Vous créez un site web. Sur le site web, vous pouvez euh, parler de tout ce que vous faites. Euh, comme, euh, euh, vous pouvez parler de toutes vos créations. Si vous faites des baguettes, si vous faites du pain spécial, moi bon, je ne connais pas tous les noms. Hein. Si vous êtes pâtissier, vous faites des gâteaux, euh, des gâteaux... Euh, euh, maison, en tout cas en tout cas avec vos, vos propres vos propres recettes et tout vous pouvez, parler, vous pouvez parler de tout ça sur votre site internet et de manière détaillée parce que c'est votre site internet plus vous en dites euh, sur vos produits, sur vos prestations mieux c'est si vous vendez de la prestation, peut-être que vous êtes coach et vous vendez euh, euh, euh, vous vendez du, du coaching euh, peut-être que vous avez en, en plusieurs types de coaching vous pouvez parler de toutes vos offres sur votre site internet et en détail, et les détailler, mettre des prix, tout ce que vous voulez euh, sur votre site internet, et ça ne va déranger personne parce que votre site internet est fait pour ça. Euh, si vous êtes plusieurs à travailler, vous avez plusieurs équipes, vous touchez, vous êtes une grande entreprise ou une petite entreprise, quel que soit, quel que soit votre domaine d'activité, vous pouvez sur votre site web vous avez la possibilité de parler de toutes les prestations que vous faites. Vous n'êtes pas obligé de de créer un site web par on va dire par domaine d'activité à moins que c'est une stratégie décidée par votre par votre par votre entreprise ça peut être le cas hein. il, y a, il y a pas ici il n'y a pas du ça peut être une stratégie que votre entreprise a, a, a décidé mais en général vous n'êtes pas obligé vous pouvez créer sur votre site web plusieurs catégories donc voilà une catégorie va parler de d'un de, de de de domaine de, de votre activité l'autre catégorie va parler d'un autre domaine de votre activité etc etc donc le site web au en fait permet réellement de faire ça et c'est très c'est très bien si vous voulez présenter ici vous, vous voulez présenter toutes les de votre activité hein, tout, tous les aspects de votre activité le site web est bien euh, est bien pour ça en revanche le tunnel de vente ce que ça vous permet de faire c'est euh, de faire des offres ciblées euh, à, vos, à votre à votre audience hein, ok euh, vous avez dans votre activité vous avez certainement plusieurs offres d'accord peut-être que vous démarrez vous avez vous avez qu'une offre y a pas de soucis mais euh, si ça fait un moment que vous êtes installé peut-être que vous avez plusieurs, plusieurs offres le tunnel de vente va vous permettre de prendre euh, une offre et de la présenter à une audience euh, assez ciblée ça c'est l'avantage du tunnel de vente ce que le site web ne peut pas faire parce que sur le site web l'objectif c'est qu'on veut, on veut montrer tout aux gens c'est comme un c'est comme un grand magasin, vous rentrez dedans, vous voyez vous voyez tous les produits. Il y a plusieurs rayons, vous rentrez dans les produits. Il y a tel rayon, tel rayon, tel rayon. Mais euh, dans un tunnel de vente, euh, euh, mais sur un tunnel de vente, euh, vous avez une offre cible. Et c'est pour une audience déterminée. Et on, on va tout, euh, comment est-on on, on, on va aller... Euh, euh, on va aller cibler une audience, l'audience qui est intéressée par cette offre et on va lui présenter les choses qui vont intéresser cette audience-là. Donc, on prend une audience, on prend une offre cible et on propose, on propose ça à, à, à une audience cible de manière à matcher les deux et à générer soit des ventes, soit des appels, etc. Donc, euh, ça, c'est ce que permet de faire le tunnel de vente. Et le tunnel de vente est très, très puissant par rapport, par rapport à ça. Avec un site web, euh, vous pouvez... Euh euh, vous êtes dans une vision euh, sur du long terme. Okay? Euh, vous vous installez, vous, euh, vous développez des choses, etc. Donc, vous parlez de ça sur votre site internet. Avec le tunnel de vente, on est plutôt sur une vision court, moins terme, D'accord Parce que euh, les offres que vous avez aujourd'hui ne seront pas forcément les offres que vous aurez dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Ok euh, Donc, ça peut, ça, peut, ça peut varier. Alors que sur un site web... Euh, même si les offres changent, euh, vous, vous restez cette entreprise euh, qui est spécialisée dans tel domaine d'activité et qui fait euh, telle ou telle chose. L'offre peut changer, mais généralement, vous restez euh, la même entreprise. Donc, euh, ça ne changera pas grand-chose pour, euh, pour, euh, pour votre site web. Vous pouvez rajouter, vous rajouterez des informations au fur et à mesure que vous évoluez. Euh, on est donc, du coup, là, on est dans une vision sur du long terme. Et euh, ce, euh, ce, qui, ce qui justifie justement le côté référencement naturel. Quand on parle de SEO, euh, référencement naturel, du coup, euh, c'est un peu plus pertinent de faire du référencement naturel avec, avec un site web. Parce que c'est quelque chose qui est, est, est créé, le site web est créé pour durer dans le temps. Parce que pour, faire, pour être bien référencé côté SEO, sur des mots-clés. Ça demande du temps. Ce n'est pas quelque chose que vous allez faire du jour au lendemain. Boum, je suis... Euh, non, non, non, non, ça prend vraiment, vraiment du temps. Et peut-être que vous êtes aujourd'hui, vous êtes référencé, c'est très bien. Mais demain, il suffit que euh, les moteurs de. Euh, les, les, les gestionnaires de moteurs de recherche ils, euh, changent leurs règles. Bah, vous allez être il va, Il va falloir recommencer. Donc euh, ça, c'est la réalité et pas un au référencement naturel. Alors que sur les tunnels de vente, on va on, on va on va privilégier euh, les trafics payants on va on va payer du trafic euh, chez google chez facebook euh, chez euh, chez tabula chez tous ceux qui vendent du trafic ça peut être du euh, du solo ads euh, on peut on fait on peut faire plein ple ple ple ple ple de choses ça peut être du, du euh, comment on appelle ça du du joint venture euh, c'est à dire que on, on va aller euh, euh, s'associer avec des gens qui euh, qui ont une base de données et qui nous intéresse éventuellement, d'accord Peut-être que je fais de la filtration d'eau et euh, je sais que bon voilà les plombiers, ils ont euh, une base de données euh, qui éventuellement va, va m'intéresser. Je vais faire un partenariat avec euh, les plombiers pour lancer mon produit par exemple et je dis aux plombiers, communiquer euh, communiquer mes mes, euh, mes informations auprès de votre auprès de votre audience pour qu'ils viennent sur sur mon offre. Donc ça c'est des choses qu'on peut faire mais ça reste ça reste du, du on va dire du payant D'accord, parce que du joint venture, quand quelqu'un, quand un partenaire va s'associer avec vous et va ramener du, des gens sur votre offre, s'il y a des ventes, bah, il va falloir que vous donniez des commissions. Donc ça reste, ça reste payant. Alors que le trafic SEO, bon c'est du, de l'organique, c'est des gens qui cherchent sur internet et qui tombent sur vous et vous ne payez pas, mais vous avez investi du temps. Okay? Euh, donc, donc voilà, donc du, avec les tunnels de vente, on va plus privilégier les trafics payants ou euh, des bases de données euh, que ce soit vos propres bases de données ou des bases de données tierces de vos partenaires ok donc ça euh, c'est là ça c'est les avantages hein, par rapport c'est pour le site web et, et, et pour les tunnels de vente alors du coup sur un site web en résumé vous allez mettre tous vos produits tous vos tous vos services toutes vos prestations, toutes les informations au grand public liées à, euh, liées à, vo à, vo à votre activité. Donc, vous avez cette, cette, euh, cette facilité-là. Et sur un tunnel de vente, vous vous êtes amené à créer une offre pertinente pour votre audience, cibler vos clients potentiels, générer, pour, donc, du coup, pour générer des rendez-vous, appels ou, euh, ou des ventes, etc. Donc, après, c'est... Euh, euh, l'objectif avant de créer on avait on avait déjà parlé, avant de créer le tunnel de vente on définit vraiment un objectif euh, et en fonction de, ce, de, de, ce, de cet objectif là on va créer notre tunnel de vente et une fois que c'est créé on va tester le tunnel de vente on va le mettre on va l'optimiser on va le tester on va l'optimiser et on va voir on va on va analyser les données pour savoir si on, grâce à ce tunnel de vente, on est en train d'atteindre les objectifs ou pas. Si on n'est pas en train d'atteindre les objectifs, il va falloir revoir euh, notre copie et refaire et retravailler sur le tunnel de vente. Donc c'est, euh, ça permet également de, de tracer vraiment nos données, de tracer notre investissement, de savoir exactement si ce que nous sommes en train de faire nous rapporte quelque chose. Ok. Euh, donc vous pouvez également utiliser votre euh, tunnel de vente hein, pour pour créer votre base de données, tout simplement. Base de données, bon, moment données, c'est avec quest La question, avec tout ce qu'on vient de dire, quand choisir du coup un site web ou un tunnel de vente Pour faire simple, si vous voulez euh, présenter des général, euh, vous voulez euh, faire une présentation générale de votre activité professionnelle euh, ou de votre activité, tout court, créer un site web. Et ça va vous permettre de mettre toutes les informations que, dont vous avez besoin, euh, euh, que vous avez besoin de communiquer sur le site internet. En revanche, euh, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, euh, présenter une offre spécifique ou un produit spécifique à votre audience, c'est mieux de partir sur un tunnel de vente. Sachant que si, quand vous utilisez un tunnel de vente, euh, c'est mieux de le faire avec une offre. Pas juste un produit, mais une offre ok de manière à rentabiliser vraiment vos coûts on avait dit que on privilégie les on privilégie les les, les, les trafics, du trafic payant donc euh, il faudra vraiment présenter une offre euh, de manière à maximiser à maximiser au fait les euh, euh, tous les euh, tous vos tous vos investissements donc, quand vous allez mettre de l'argent dans du dans trafic payant il faudra que chaque personne qui vient sur votre site ou pardon sur votre tunnel de vente vous rapporte on va dire c'est ça c'est ça l'objectif avec euh, avec le tunnel de vente euh, l'autre question ou plutôt euh, ce que moi je vous propose au lieu de au lieu d'opposer toujours euh, site web et euh, et tunnel de vente il est possible de combiner les deux stratégies parce qu'il y en a aujourd'hui qui disent oh site web c'est mort site web c'est mort oh. euh, bon vous avez compris, je ne suis pas de cet avis-là. Parce que le site web, il suffit juste de voir Amazon. Okay? Amazon, c'est un site web. Hein? Euh, vous allez oui, non, c'est un marketplace. Oui, un marketplace, c'est juste un site web avec avec une fonction multi-vendeur. C'est tout. Ça reste un site web. ok Donc le site web, c'est pas mort. ça Ce n'est pas mort. Ça dépend de tout ce que vous voulez faire. Ça peut être un site vitrine ou un.. un un site e-commerce, hein. euh, ce n'est pas mort. Tout dépend de ce que vous voulez faire ou un blog simplement. Ok. Alors, euh, je pense qu'il est possible de, moi je vous propose, hein, c'est ce que je propose à mes clients, de combiner les deux stratégies. Donc, euh, être à la fois sur une vision long terme et court moyen terme, D'accord euh, Sur la vision long terme, on va utiliser le site web. Comme je vous ai expliqué, on va mettre toutes les données du, du site web de manière à ce que, bon, à terme, quand les gens vont faire des recherches sur Internet, ils tombent directement sur nous, ils viennent nous contacter, etc. Ça nous fait euh, des, de, du trafic gratuit. Mais on n'est pas obligé de, de, de se renfermer que dans le site web en disant « Oui, j'ai créé mon site web, c'est bon, moi j'ai choisi le site web, c'est avec ça que je vais travailler. » Non, Non, on n'est pas obligé de se renfermer dans ça. Aujourd'hui, euh, avec l'évolution de la technologie, euh, tout cela est possible. C'est-à-dire que je peux utiliser un seul nom de domaine et grâce à ce, et avec un seul nom de domaine, je peux créer à la fois un site web et des tunnels de vente. Je n'ai pas dit un tunnel de vente, mais des tunnels de vente. J'ai cette possibilité-là avec aujourd'hui avec, avec les, les technologies qu'on utilise. Donc ne soyez pas euh, on va dire. Ne soyez pas catégorique sur les choses en disant oui bon c'est soit un tunnel de vente que je vais utiliser ou c'est soit un, un, un, un site web. Non, vous pouvez utiliser les deux. Et vous pouvez utiliser les deux. Sur le même nom de domaine Vous n'êtes pas obligé de prendre un nom de domaine Pour votre euh, site web Et un autre nom de domaine pour votre tunnel de vente Non, vous pouvez prendre un seul nom de domaine Vous créez un tunnel de vente Vous créez des tunnels de vente Avec des liens liés à votre nom de domaine Et un site web Avec, euh, avec votre, nom, votre nom de domaine Donc ça, euh, si vous avez besoin De plus d'informations, pas de souci Vous me contactez Et euh, on vous explique ça un peu plus en, plus en profondeur Mais sachez qu'aujourd'hui Ça c'est possible alors, c'est quoi la stratégie de combinaison? Quand on dit combinant les deux les deux stratégies, euh, de quoi il s'agit? Ici, comme vous le voyez, hein, vous avez les sites web. Et là, tout ce que vous voyez, ça, c'est les tunnels de vente. 1, 2, 3, 4. Ici, on a, actuellement, on a, sur ce schéma, on en a mis 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 8 offres ou plus, hein, ça peut être plus, hein, euh, ça vous demandera un peu plus de, de budget, c'est tout. Euh, que, que ce soit une offre ou, euh, euh, ou plusieurs offres, euh, vous avez la possibilité de créer un tunnel de vente par offre. On va se mettre dans un cas concret. Supposons que vous êtes un, un, un site, vous, avez, vous gérez un site e-commerce. Okay? Et vous, sur votre site e-commerce, vous avez 400 produits. Vous avez plusieurs produits, on va dire, sur votre site e-commerce. E euh, au lieu de, de, de, euh, de créer du trafic, okay? de, de créer une campagne marketing, en utilisant tous les produits. Ce que vous pouvez faire, c'est d'analyser votre audience euh, cible euh, et de voir euh, les produits qui, qui intéressent mieux cette audience-là. Avec ces produits, vous allez créer une offre. Avec cette offre, vous allez créer un tunnel de vente. Et à, à partir de ce tunnel de vente là, vous allez vous allez ramener, euh, vous allez créer une, une, des campagnes. Créez des campagnes, vous ramenez du trafic sur votre tunnel de vente. Votre audience cible euh, est captivée par votre offre, s'intéresse à ce que vous lui proposez, passe à l'action. Et une fois que votre audience a passé à l'action, la, vous les avez déjà dans votre base de données. Deuxième étape, quand on crée un, un, un, un tunnel de vente, à la fin il y a toujours une page de remerciement. Sur la page de remerciement, vous pouvez maintenant mettre un lien. Pour les rediriger sur votre site web. Ça veut dire quoi? Vous avez payé pour vendre un produit, d'accord? Ou pour vendre une prestation. Donc, dans le cas de e-commerce, vous avez créé pour vendre un produit ou une offre, ok? Parce que dans, dans l'offre, il va y avoir plusieurs produits. Une fois que les gens ont, ont acheté euh, des produits, de vous les redirigez après sur votre site web. Ce qui fait que vous payez une fois et vous avez du trafic, du payant qui vient ici. Mais entre-temps, ce trafic payant, a été rentabilisé par les achats qui ont été faits sur votre tunnel de vente. ok Il y en a peut-être qui vont abandonner le panier, ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Vous les avez quand même dans votre base de données pour les relancer, du coup. d'accord Et les ramener sur votre site web ou les ramener sur votre euh, sur votre offre initiale ou d'autres offres qui vont les, qui, qui les intéresser. Pareil, vous, avez, vous, vous êtes plutôt prestataire, vous vendez des services. Euh, vous avez plusieurs services que vous vendez. Euh, au lieu de créer un des campagnes pour chaque service et les ramener directement sur votre site web. Ce que vous pouvez faire, c'est euh, de créer une offre à partir d'un service. On, reste, on prend un seul service, on crée une offre dessus euh, et à partir de l'offre, on crée un tunnel de vente. Okay? Sur le tunnel de vente, on va ramener du trafic, on va cibler une audience, on va ramener du trafic et euh, les gens qui vont s'inscrire ou qui vont payer ce service-là, à la fin, on les réduit sur notre site web. Euh, ceux qui vont abandonner le panier, pareil, à la fin, on pourra toujours les ramener sur cette offre ou les rediriger sur notre site web. Et ça nous fait du trafic gratuit. En, en, et comment est-ce qu'on les ramène sur, sur le site web Quand les gens ont, ont, sont passés par le tunnel de vente, ce qui va se passer, à la fin, j'ai expliqué que sur la page de remerciement, on les redirige là. Quand ils sont dans votre base de données, ce que vous allez utiliser, c'est du email marketing. Vous leur envoyez des emails, vous leur faites des promotions, vous faites des promotions par email. Ils regardent votre email, ils cliquent dessus, ça les intéresse, ils viennent sur votre site web pour voir un peu plus ce que vous faites. Et à force de faire ça, à terme, vous faites ça sur trois, six mois. Euh, forcément, à un moment donné, si les gens sont, si c'est vraiment votre audience, cible, à un moment donné euh, ils vont quand même cliquer pour aller regarder ou euh, aller un peu plus loin. Ok. Donc ça c'est la stratégie, euh, ça c'est la stratégie, c'est les stratégies combinées en fait, euh, combinées. Euh, entre le tunnel de vente et, et le site web et donc ça vous pouvez quel que soit votre domaine donc quel que soit votre domaine d'activité vous pouvez le multiplier vous pouvez multiplier cette, cette stratégie autant de autant de fois que, que vous voulez donc comme je, je l'ai dit au début vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs noms de domaine pour faire ça sur un seul nom de domaine vous faites vous pouvez créer tout cela Ok, j'espère que cette présentation vous a plu. Euh, si vous avez des questions, je vais juste vérifier s'il y a quelques questions d'abord. Et s'il n'y a pas de questions, on, on va clôturer euh, cette présentation. Alors, est-ce qu'il y a des questions Est-ce qu'il y a des questions Ok. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, vous m'envoyez un message et je me ferai un plaisir de répondre à, à, à vos questions. Ceci dit... On se retrouve mardi vendredi prochain pour une prochaine présentation. Bye bye.